con sus familiares en Colombia en caso de emergencias o desastres. 3. Le permite recibir electrónico información de mucho interés del consulado de Colombia en el cual se encuentra registrada. 4. Hacer el registro consular le toma alrededor de 5 minutos. Ingrese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 Vous allez bien bonjour tout le monde vous allez bien vous êtes là bonjour brenda Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Bonjour Luz Marine, bonjour Rosa, Esther, Sandra, Christiane, bonjour Hector, euh, bonjour Hugo, comment ça va, comment ça va, ça va bien. Bonjour marie eugénie bonjour Daniela. Je suis contente d'être là encore une fois pour le cours de français. Je vois qu'il y a déjà les gens qui se connectent d'habitude, donc je vais commencer. OK, um, donc comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue à notre cours français niveau débutant, uh, toujours avec uh, Colombiana Sounet et... Uh, avec euh, LinkedIn, notre association. Euh, comme d'habitude, je vous rappelle l'adresse de notre blog, cursoefrancaise.blogspot.com, où vous pouvez trouver les liens des lives précédents de Colombianes Zones, les présentations et euh, des exercices. J'ai vu que vous avez eu des problèmes avec euh, les lives de la semaine dernière, euh, de jeudi dernier. Yo no sé por qué me Facebook la eh, No sé por qué, pero el live que hicimos la clase pasada hubo problemas y Facebook lo reportó como violado, que violó derechos de autor. Pudo ser por la canción que mostramos. Entonces, a las personas que están en Colombia no se les ve. Pero igual queda la presentación para que puedan ver eh, los temas. Igual no vimos tanto tema. Y igual, vamos a hacer una revisión. Eh, Israel, ¿cómo hago para adelantarme en clases pasadas? Pues, entra al curso de francés, al blog, y ahí puedes ver todas las entradas del blog. Ya llevamos 20 clases. Y ahí puedes ver los links a los videos anteriores y las presentaciones. Entonces, como dije, es la séance 20, 20. Estamos en la semana 10 sobre 24. Y todos los cursos están registrados. Euh, je veux faire une révision d'abord, donc on va réviser les verbes modo. Les verbes modo, vous les avez vus avec David la semaine, non, le mardi passé. Donc, les verbes modo, c'est la volonté, la possibilité et l'obligation. Pouvez-vous me dire quel verbe euh, pour la volonté, quel verbe pour la possibilité et quel verbe pour l'obligation Quels sont les trois verbes Associer à la volonté, à la possibilité, à la à l'obligation. Quels sont les verbes que nous associons à volonté, possibilité et obligation? Quels sont les verbes en français? Quels sont les verbes qui expriment volonté, possibilité et obligation? David, vous l'avez expliqué le mardi passé. Quels sont les verbes? Quels sont les verbos? Je ne vois pas de réponse. Ok, je vois une réponse. Rosalbira. Hugo aussi. Oui, très bien. Donc, vouloir, pouvoir, devoir. Vouloir pour la volonté, pouvoir pour la possibilité et devoir pour l'obligation. D'où le fait qu'on dit un devoir ou Nathalie. Donc, ce que je veux maintenant, c'est avec ces trois phrases, vous allez me dire si euh, la phrase exprime la volonté, la possibilité ou l'obligation. Vous allez me dire pour chaque phrase quel type de, de verbes on est en train d'utiliser. Donc, je vais commencer. Et les copains, qu'est-ce que vous voulez faire ce soir Et les copains, qu'est-ce que vous voulez faire ces soirs est ce soir Est-ce que... Qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer avec cette phrase Quel type de verbe nous sommes en train d'exprimer avec cette phrase Ok, je vois, Hugo, très bien. La volonté. Justement, c'est ça, c'est la volonté. On est en train d'exprimer la volonté. La volonté. Pourquoi Parce que c'est les verbes Vouloir. Qu'est-ce que vous voulez faire ces soir? ce soir Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir Et les copains, qu'est-ce que vous voulez faire ce soir La volonté, oui. euh, Ensuite, les soisseaux et les moustiques ne peuvent pas vivre sous l'eau. Les soisseaux et les moustiques ne peuvent pas vivre sous l'eau. Quel type de phrase on est en train de construire Qu'est-ce euh, qu que l'on veut exprimer avec cette phrase Est-ce qu'on veut exprimer la volonté ou la possibilité ou l'obligation Avec cette phrase, les oiseaux et les moustiques ne peuvent pas vivre sous l'eau. Ok, je vois déjà tes réponses. Rosa Jo, Johan Hugo, très bien Estelle, tu as eu une petite erreur euh, C'est bien C'est la possibilité La possibilité Pourquoi Parce que c'est ne peuvent pas Ne peuvent pas, no puede C'est la possibilité, ils ne peuvent pas La possibilité Pouvoir, c'est le verbe pouvoir Et la dernière Max doit faire le devoir Avant d'aller jouer Max doit faire le devoir avant d'aller jouer. Qu'est-ce que l'on est en train d'exprimer Max doit faire le devoir avant d'aller jouer. C'est l'obligation. Oui, c'est l'obligation. L'obligation parce que c'est les verbes devoir. devoir, devoir. Max doit faire le devoir. C'est l'obligation. Très bien. Alors maintenant, ce que je veux, c'est qu'on a déjà appris à différencier si c'est possibilité, obligation ou volonté. Maintenant, ce que je veux, c'est en fonction de ce qui est écrit dans, le, dans la parenthèse, vous allez me dire comment bien conjuguer le verbe. Ahora, vamos a cambiar un poquito Es Con lo que está escrito entre paréntesis, van a asociar. Et le verbe correct et la conjugation correcte. Comment bien conjuguer les verbes associés à la volonté Donc, comment bien conjuguer le verbe vouloir Edouard, mm, écrire une carte postale à sa copine. Comment on va conjuguer ici le verbe vouloir à la troisième personne Comment on va conjuguer Edouard, écrire une carte postale à sa copine. Comment on conjugue le verbe « vouloir » Ici. Claudia, Valeria, Rosa, Margot. Oui, très bien. Hugo, vous êtes au taquet. Edward veut écrire une carte postale à sa copine. Ensuite. « Je suis très malade. »« Je vais aller à l'hôpital. » Et c'est l'obligation. Comment on conjugue l'obligation avec « je » Comment on conjugue « devoir » avec « je » Je suis très malade, je vais aller à l'hôpital. Euh, Rosa, c'est l'obligation, ce n'est pas la possibilité, c'est l'obligation. Oui, oui, très bien, Claudia, Valeria. Ou Daniela, super, très bien. Je dois aller à l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital. Je dois. C'est avec S. Je dois aller à l'hôpital. Les verbes devoir, ça c'est comme je dois. Je dois aller à l'hôpital. Ensuite, Erika et moi, nous, faire de télétravail. Possibilité. Comment on dit Erika et moi, nous, faire du télétravail. C'est la possibilité. Oui, oui. Euh, Johan, ce pas peuvent parce que euh, on dit Erika et moi, nous. Donc c'est nous pouvons, nous pouvons. Quand tu dis peuvent, c'est ils peuvent. Nous pouvons faire du télétravail. Nous pouvons faire du télétravail. Ensuite, tu parles français, donc tu comprends les discours des Macron. Encore une fois, c'est la possibilité. Comprendre, donc tu comprends les discours des Macron. Oui, c'est ah oui, très fort. Bravo Valérie, bravo Rosa, Daniela, Hugo. Vous êtes très bien là. Tu peux, Claudia aussi, donc tu peux, tu parles français, donc tu peux comprendre le discours de Macron. Si tu parles français, entonces tu puedes entendre le discours de Macron. Les clients, les clients ne pas payer à cause du mauvais service. Volonté. Les clients ne pas payer à cause du mauvais service. Ici, c'est la négation, mais c'est les verbe pour la volonté. Les clients, les clients n'est pas payé à cause du mauvais service. C'est le, le verbe de la volonté. Oui. Ne veulent pas, ne veulent pas payer. Les clients ne veulent pas payer à cause du mauvais service. Les clients ne veulent pas, donc. Quand tu veux, donc, ils veulent, ils veulent, ils ne veulent pas. Ils veulent, ellos quieren. Ils ne veulent pas, ne no quieren. Les clients ne veulent pas payer à cause de mauvais services. Bah, très bien. Bravo, vous avez bien compris les thèmes. Donc, on va passer aux suivantes. Donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui Nous sommes le jeudi... 16 septembre 2021 Qu'est-ce que je vous propose de faire aujourd'hui On va faire un cours complètement dédié à la révision Notamment, qu'est-ce qu'on va faire On va faire plein d'exercices aujourd'hui par rapport au thème de l'espace Donc, depuis les... Je crois c'est depuis le 16 août Depuis les 16 août, on a commencé... Le grand thème qu'on a appelé l'unité de l'espace. Et qu'avons-nous appris jusqu'ici? Qu'avons-nous appris jusqu'ici? Desde plus ou moins le 16 de agosto, plus ou moins hace un mois, nous avons voir la unité de l'espace. Qu'avons-nous appris jusqu'ici avec cette unité? Je veux savoir qu'est-ce que vous avez retenu. Est-ce que vous pouvez me donner une liste des thèmes qu'on a déjà vu en cours? Qu'est-ce qu'on a déjà vu en cours? Qu'est-ce qu'on a appris par rapport au thème de l'espace? Souvenez-vous, quels sont les thèmes qu'on a vus pour le thème de l'espace? temas hemos visto nous vu en cette unité de l'espace? Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Je vous lis. Qu'est-ce qu'on a vu avec cette unité de l'espace? Qu'est-ce qu'on a vu avec cette unité de l'espace? Qu'est-ce qu'on a vu? vu? appris? Je vous écoute, je vous lis. Esther. Qu'est-ce qu'on a vu euh, Quelles activités nous avons faites Ce, c'est, oui, les pronoms. Indiquer les chemins, oui, Valéria, très bien. Indiquer les chemins. Les points cardinaux, oui, on a appris ça. Les lieux, le point cardinaux, oui, on a vu les lieux de la ville, c'est bien. Quelle autre chose J'aurais dit le nord, on a appris le nord, oui. Des lieux, oui, on a appris à dire plein de lieux différents. Le moyen de transport, Valéria, oui. Les pronoms toniques, oui. Hum, Qu'est-ce qu'on avait pris d'autre Voilà, c'est bien. Donc, on a appris aussi à présenter notre pays, à dire d'où on vient et où nous habitons. Présenter son pays, d'où on vient, où nous habitons. On, on a appris à dire, je viens de Colombie, je viens de France, je viens de, de Portugal, je viens des Pays-Bas. Et on a appris aussi à dire où nous habitons. J'habite à Paris, j'habite euh, au Brésil, j'habite en Colombie, j'habite aux Pays-Bas. Comment faire une invitation, oui. On a appris à indiquer la, la destination. Tout à l'heure, on, on, on a dit euh, euh, comment faire une invitation. Les jours de la semaine, les moments de la lumière aussi, super. Les moyens de transport. Nous avons appris à s'informer sur un lieu, donc vous avez dit les points cardinaux, bravo. Les lieux d'une ville, donc euh, plein de lieux d'une ville. On a appris à demander son itinéraire et indiquer un chemin, donc dire euh, euh, "Je cherche euh, le musée du Prado. Pouvez-vous m'indiquer les chemins Et ensuite, on peut dire. Oui, pour aller au musée du Prado, vous pouvez prendre la rue tout au long des vous pouvez prendre la, la rue tout droit et ensuite au bout de la rue tourner à droite, indiquer un chemin, on a une direction. demander son itinéraire et indiquer un chemin et preguntar por una dirección et dar una dirección. On a appris à proposer une invitation ou proposer une sortie. Un apéro, un... on a appris à proposer un apéro, aller au brunch, les activités qu'on avait fait. Les temps, on avait appris à dire l'heure, les jours de la semaine. Et pour les verbes, il y a les verbe faire, c'est vrai, Clara, je ne l'ai pas mis ici, mais on a appris les verbe faire. Faire du sport, faire de l'aviron, faire euh, du tennis. Les verbe venir, habiter, aller, prendre, les verbe modo. On vient de pratiquer. Et pour la grammaire, c'est bien, vous l'avez dit, on a appris les pronoms toniques, on a appris les présentatifs, les questions ouvertes et fermées, les prépositions. Donc, vean, ici, je résumis un peu. Je résumais un peu, mais en ce mois que a passé, un mois larguito déjà, nous avons appris beaucoup de choses. Pour ça, El objetivo de esta clase es volver a hacer un eh, recorderis un poquito y refrescar esos temas porque quiero ver cómo están en esos temas. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer una revisión de temas vus en el curso. Vamos a comenzar. ¿Vos êtes listos? ¿Vos êtes listos? listos para comenzar la revisión? ¿Es que êtes listos? ¿Es que vous listos para comenzar la revisión? C'est un prêts pour commencer J'ai vu que vous participez beaucoup. J'ai besoin de votre participation. Pour cette course, je ne participation. Euh... Ok. Donc, qu'est-ce que je veux maintenant? Maintenant, ce que je veux, c'est vous allez indiquer la provenance et la destination. Donc, ce que je veux pour cet exercice, c'est que vous allez conjuguer correctement le verbe aller, venir et habiter en faisant attention à utiliser la préposition correcte. Ici, je vous donne une piste. La préposition, vous allez l'utiliser en fonction du genre et du nombre. Attention pour l'exercice que vient à Vamos a conjugar correctamente los verbos aller, venir, habiter, dependiendo de la frase. Y lo que quiero es que no solo conjuguen bien el verbo, pero también que coloquen la correcta preposición. Recuerden que la proposición depende si un país es masculino o femenino, si es un lugar plural o un lugar singular. Entonces, quiero que presten atención para cuando me van a dar la respuesta. Otra como sé. Alors, la première phrase, je venir, Colombie, mais je habiter, Portugal. D'abord, on va se concentrer ici. Quand on dit Colombie, comment on doit conjuguer et rajouter euh, la préposition à venir? Recuerden que non seulement se dit je viens. Pero hay que agregar una con una preposición, porque el verbo se construye venir plus de. ¿Cómo se dice? Se le va a venir. Entonces, yo voy a manejar tu respuesta, je viens. Sí, oui, eso es una parte de la respuesta. Je viens es una parte de la respuesta. Pero con qué preposición hay que escoger eh, venir para los países. Oui, donc là, je vois qu'il y a seulement deux personnes qui ont donné déjà la bonne réponse. Clara aussi. Ok. Esther, ça c'est... Euh, Esther, c'est est pas correct. Donc, la, la, la réponse correcte, Margot, Clara hmm, et Valéria, vous l'avez correcte, c'est je viens de Colombie. Je viens de Colombie. Pourquoi je viens des Colombies. Il faut dire, pour former le verbe venir de, il faut se poser la question. Est-ce que je suis en train de parler d'un pays féminin Est-ce que je suis en train de parler d'un pays masculin ou c'est un pays pluriel pays féminin, masculino ou plural La Colombie, c'est un pays féminin. On dit, viens venir de, avec deux comme ça, pour les pays féminins ou des pays sans article. Je viens de Colombie. Venir de la Colombie, ce n'est pas correct. Venir de la Colombie, non, c'est correct. De là, nous utilisons par la Pays. On dit, viens de plus pays féminin. Viens de. Je viens de Colombie. Mais j'habite au Portugal. Le Portugal. C'est un pays masculin, donc j'habite au Portugal. Je viens de Colombie, mais j'habite au Portugal. Je vois, vi muchas personas que copiaron. je viens de la Colombie. Atención, parce que pour les pays, la construction pour les pays est de. Femainé, est de. de. países masculins c'est je viens de. países. Plurales es bien de, D, E, S. Y países sin artículos como Monaco, Madagascar, también es, es bien de Y para el siguiente, vi también la respuesta, j'habite Portugal. Là, j'ai vu plus de bonnes réponses, c'est habité A. Camila, ¿tú pusiste Javito A, Portugal? Attention. Portugal est un pays masculin, c'est pour ça qu'on met O, j'habite au Portugal. J'habite au Portugal, je viens de Colombie, mais j'habite au Portugal. Maintenant, ici, Eduardo, comment on doit conjuguer Ici, Eduardo, venir à Italie et aller Philippines. Ok. De nouveau, recuerden, ahí estoy viendo Mari, Margarita, très bien pour la conjugaison du verbe venir, pero atención para él eh, en la préposition. Je vois pas mal de personnes qui ont déjà. On des bonnes réponses. Valeria, très bien. Camila, tu t'es trompée avec la conjugaison de venir. Mais sinon, c'est correct. Estelle aussi, très bien. Eduardo vient d'Italie. Eduardo vient d'Italie. Eduardo vient d'Italie avec des apostrophes parce que Italie, c'est un pays qui commence par voyelle. Eduardo vient d'Italie. Et il allait... Philippines. Comment on dit Comment on conjugue Le verbe aller. Je vois des personnes qui disent déjà. Attention, c'est aller à. Le verbe c'est aller à. Boy à. Aller à. Comment on va conjuguer euh, Je vois qu'Esther, elle a déjà l'avant-réponse. Margot, presque. Oui, Margot, c'est bon, la bonne réponse. Valéria Mari. Oui, très bien. Il va aux Philippines. Eduardo vient d'Italie et il va aux Philippines. Eduardo vient d'Italia, pero va il va aux Philippines. Aux Philippines. Donc, très bien, parce que la, le Philippines, c'est un pays pluriel. C'est pour ça que la préposition à devienne x Ensuite, mes parents habitaient Paris et ils allaient supérer tous les matins. Mes parents habitaient Paris. Comment on dit, mes parents habitaient Paris. Habiter, plus quand on dit habiter plus euh, ville, on utilise comment Je vois Rosalvira très bien. Estelle aussi. Margarita, très bien. Attention, c'est habiter à la construction. Valeria, très bien. Hugo aussi. C'est mes parents habitent à Paris. Mes parents habitent à Paris parce que c'est habiter plus a pour le ville ou pays sans article. Donc on peut dire mes parents mes parents habitent à Paris, mes parents habitent à Madrid, à Medellín, à Cali, mes parents habitent à Madagascar, à Monaco. Ensuite, elle allait superette. Souvenez-vous, c'est la superette, la superette. C'est la superette. il » allez supérette c'est la supérette. la supérette le supermarché la supérette c'est féminin donc on vous on doit dire comment ils vont oui ça c'est bien margot très bien c'est la supérette Comment on doit dire Ils vont au oh, euh, supermarché. Ils vont à la supérette. Ils vont à la supérette. Viviana, Paris, ce n'est pas un pays, c'est une ville. Paris, c'est une ciudad. Euh, ils vont à la supérette tous les matins. À la supérette tous les matins. Une, une, eh, hay que acordarse de algo, y es que van a utilizar à la si es un lugar femenino. A la, Pero para países, solo se utiliza. a. On, on dit il va à Paris, países ou ciudades. On ne dit pas je vais à la Paris ou je vais à la Monaco, non. Je vais à Paris, je vais à Monaco, je vais à Madagascar. Par contre, je dis, je vais à la souperette, je vais à la poste, ils vont à la poste. Ensuite, nous, venir Mexique. Nous, venir Mexique. On, habiter Cancun et on, aller plage. Camila Montes, très bien. Johan, ta phrase est correcte aussi, mais dans ces cas, j'avais utilisé le verbe venir. Attention au piège pour les amis qui pensent que Mexique, c'est un pays féminin. Le Mexique, c'est un pays masculin. C'est pour ça qu'on dit... Nous venons du Mexique. Nous venons du Mexique. Nous venons du Mexique. Le Mexique, c'est un pays masculin, même s'il si finit par e. C'est un piège. Esta es como una una trampita que se se le hace à a las personas que están empezando a aprender francés para que sepan que aunque la mayoría del tiempo, los países qui terminan en e son femeninos. Non, c'est la règle pour tous et qu'il y a des exceptions. Entre elles, México. Le Mexique. Nous venons du Mexique. On habite Cancun. Mal très bien. Cancun, c'est une ville. Donc, comment on doit dire On habite. On habite à Cancun. Bravo. On habite à Cancun. Souvenez-vous que les pronoms on, on va les conjuguer comme si c'était la troisième personne du singulier. El, el pronom, on se conjuga » comme il et comme elle. C'est pour ça qu'on dit on habite à Cancun ». Et on allait plage tous les soirs après les travail. Est-ce que le mot plage c'est féminin ou c'est masculin Comment c'est les pronoms plage? Ok, bravo. On va à la plage. On va à la plage. On va à la plage. La plage, c'est un mot féminin. On va à la plage tous les soirs après les travail. Quelle vie! Quelle vie! Habitez au Mexique, à Cancun, et aller à la plage tous les soirs. Cool. Bravo. Felicitaciones. Muy bien con esta, con esta parte de, de los temas aprendidos. Muchos recorderes, recuerden bien comment faire les constructions con la préposition A ou con la préposition de. Siempre es venir de et aller à. habiter à. Et dépendant de ce qui suit, si c'est un pays ou si c'est un lieu, on va changer les formes de cette préposition. Maintenant, on va faire un petit euh, rappel de Madrid et ses endroits, cette fois pour utiliser les présentatifs. Est-ce que vous vous souvenez des endroits à Madrid? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait fait euh, ces jours-là? ¿Se acuerdan de lo que habíamos hecho con Madrid? Y había, on avait hablado de la catedral de la Almudena, on avait hablado del Museo du de Prado, del parque de Retiro, du Retiro. On avait hablado de ese supermarché, donc, ça, c'est des symboles de supermarché. Mercadona, el rastro, hospital. Viviana no hay problema. Esto que habíamos hecho con Madrid y sus lugares fue para eh, explicar los presentativos. Y on avait visto ça. Entonces, aquí es la carta del centro de Madrid. Es la carta del centro de Madrid. Et y hay plein d'endroits lugares en el centro de Madrid. Hay muchos lugares en el centro de Madrid. ¿Qué es lo que quiero ahora? Vous allez décrire la sonne du centre de Madrid, décrivez la zone centre de Madrid. Et vous allez utiliser les présentatifs C'est, ce son, il y a. Clara, si tu peux dire nous allons à la plage, tu peux dire nous allons à la plage. Pero si avec con ON, tienes que dire on va à la plage. Puedes decir, on va a la plage o nous allons a la plage. Ahora, ¿qué quiero que hagamos en este ejercicio? Vamos a hacer un recorderis de los presentatifs. Se, ce sont e il y a. Si nos acordamos que son C y se sont, se utilizan para presentar o décrire de personas o de choses. Par contre, il y on va l'utiliser plutôt pour exprimer la présence ou l'existence de quelque chose. C'est une saison pour présenter et décrire, mientras qu'il y a para mostrar pour la présence de quelque chose. Voilà, donc vous allez me dire avec les phrases que je vous présente ici si on doit utiliser ce, ce son ou il y a. D'abord, le centre de Madrid. Oui, c'est le centre de Madrid. C'est le centre de Madrid. C'est le centre de Madrid. Euh, c'est le centre de Madrid. Des musées comme le musée du Prado et le musée des Illusions. Attention ici au piège. Vous pouvez utiliser... Je vois que vous êtes en train d'utiliser ce son. Ce sont ce sont des musées comme le musée de Prado et le musée des illusions. Pero acá yo lo que quiero explicar es que estamos estamos describiendo la zone, o sea, estamos describiendo. Donc, est le centre de Madrid Et plutôt, on doit dire il y a. Le centre de Madrid, estoy primero presentando el centro, o sea, es centre de Madrid. Je veux dire qu'est-ce qu'il y a? Il y hay musées como el Museo du Prado el Museo de, de las, las Ilusiones. Hay, hay varios museos. Es el centro de Madrid. En él hay varios museos. Se son de museos como el Museo du Prado y el Museo de las Ilusiones. Sí se puede decir, pero no en esta frase, porque ya empezamos presentando el centro de Madrid. Si tu es utilisant une phrase différente, si est correct. Ensuite, deux supermarchés. On est en train d'exprimer la présence des deux supermarchés. Qu'est-ce qu'on devrait utiliser ici? C'est ce son ou lien. Il y a. Il y a deux supermarchés. En le centre de Madrid, qu'est-ce qu'il y a Recuerden que nous sommes de la zone de Madrid. Donc, c'est le centre de Madrid. Il y a des musées comme le Musée du Prado et le Musée de la Solution. Il y a deux musées. Il y a deux supermarchés. D'accord. Il y a deux supermarchés. Et ensuite, Mercadona et El Rastro. Ce sont... Bravo. Ce sont... Mercadonia y el rastro. En la, en cuando presentamos, estamos presentando el mapa. Voilà. Entonces, hay dos supermercados y vamos a decir cuáles son sus nombres. Estamos en train de que decimos Son Mercadonia y el rastro. ¿Qué es que hay de otro en el centro de Madrid? ¿Qué más hay? Hay un mercado. Hay un mercado. Bien dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le centre de Madrid? Il y a un marché. Il y a un marché. Il y a un marché. Et il s'appelle comment ce marché? C'est le marché. Ah oui, là ici, je me suis trompée. C'est le marché de Saint-Miguel. Il y a un marché. C'est le marché de Saint-Miguel. Et si je vous avez mis... Déjà les, la réponse, il y a un grand parc, il y a un grand parc, il y a un grand parc, Comment on dit, c'est le parc de, de Retiro. C'est le centre de Madrid, il y a des musées comme le musée du Prado et le musée des Ilusiones. Il y a deux supermarchés, ce sont Mercadonia et El Rastro. Il y a un marché, il y a, si, es hay euh, », Viviana, il y a, c'est « hay »,« hay un mercado », qu'est-ce qu'il y a dans le centre de Madrid ?« Hay un mercado »,« hay dos supermercados »,« hay un grand parc », c'est le marché de San Miguel, « il y a un grand parc », c'est le parc du Retiro. Donc maintenant, donnez-vous, d'abord en adelante Cuando ustedes le presenten algún lugar, una foto o mm, algo para describir, ustedes pueden empezar a decir. Si, por ejemplo, es la foto de alguien, una foto de, de su familia, ustedes pueden, decir, pueden empezar diciendo: "C'est ma famille. Uh, Il y a mon père, ma sœur et ma mère. Si quieren describir. C'est ma famille." Il y a mon père, ma soeur et euh, ma maman. Así pueden empezar a escribir. C et il y a sont des mots hyper importants. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Otra vez super bien, por esta vez. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver de nuevo un vidéo. Oui, c'est bien. C'est bien, Hugo. Voilà, c'est la photo de ma famille. Voilà, c'est la photo de ma famille. Et là, tu peux commencer la description. Il y a mon père. Euh, à gauche, il y a mon père. À droite, il y a ma mère. Et au milieu, il y a ma soeur. Comme ça, tu peux faire la description. Ok. Ahora vamos a pasar de nuevo a otro tema. Esto es para que veamos un video que ya habíamos visto. Pero yo lo que quiero es testear como, un, como en escucha, porque ese video ya lo hemos visto varias veces y quiero ver qué tanto pueden retener. ¿Qué es la idea con Maintenant, video? Ahora, vamos a hacer, vamos a regar la video del weekend a Bruselas y vous allez a notar lieux de la ciudad que vous veis en la video. Vous allez noter les lieux de la ville que vous voyez sur la vidéo. Est-ce que vous avez compris ce que je veux? Est-ce que vous avez compris ce que je veux? Est-ce que vous avez compris ce que je veux pour cette vidéo? Ok. Ok. Je vois qu'il y a des personnes qui me répondent. Donc, on va commencer. Vous me dites si vous écoutez. Oh. Qui passe Non, c'est sé qui passe ça qu'est-ce qui se passe? Uh, vamos a verlo acá. Mejor. Eh, Viviana, lo que yo les quiero, los que les estaba diciendo, era: eh, vean el video y lo que van a hacer es escuchar y van a anotar los lugares que la persona va a decir. ¿Ok? Bienvenue à Bruxelles, la capitale de la Belgique et de l'Union Européenne, mais c'est surtout une ville cosmopolite à taille humaine qui regorge de choses étonnantes à découvrir à seulement 1h20 de Paris en train et 1h30 de Bordeaux en avion. Allez venez, bon on va aller voir ça de plus près. Je voudrais commencer par vous présenter la personne la plus connue de tout Bruxelles. Le mannequin Piss Et il a beau faire pipi devant tout le monde Allez, ah je l'adore c'est peut-être parce qu'ils se déguisent tout le temps. Si vous êtes fan de tourisme culturel, à Bruxelles, c'est sur la place royale qu'il faut venir. Elle réunit le palais de Charlequin. Et les deux musées très renommés, des instruments de musique. Et de l'artiste Magritte. Et si vous voulez le trouver facilement, j'ai un bon point de repère. C'est à côté de l'atomium. Ah non, on a la tour Eiffel, eux ils ont l'atomium. Ok. Alors là, si. Quels sont les lieux de la ville que vous voyez sur la vidéo Quels sont les lieux de la ville que vous voyez sur la vidéo? Quels sont les lieux vous voyez dans la vidéo? Oui, c'est Bruxelles. C'est Bruxelles. Un musée. La grande place royale, l'atomium. La grande place, l'atomium. Oui, un musée. Oui, il y avait des musées. Est-ce que vous avez retenu le nom des musées Le mannequin Pis. Euh, le mannequin Pis, l'atomium. Musée, Bruxelles, la capitale de Belgique, le Musée de l'Extrême-Orient, le palace de charles Quint. Magritte, Magritte. Oui, non, mais super, vous avez bien retenu plein de choses. Au début, il parlait de le mannequin pisse, donc les petits hommes qui pissent. Il y avait la place royale, il y avait les palais de charles Quint. Il y avait aussi les musées des instruments de musique. Donc, il en parlait que à la presse royale, il y avait le palais des charlequins. Il y avait aussi les musées des instruments de musique et les musées Magritte. Les musées Magritte. Magritte, c'est un artiste belge. Magritte est un artiste belge. Et elle, je me souviens pas de quelle est sa son... son... Mais il y a une pinture très fameuse d'elle, en laquelle c'est comme une pinture d'elle, derrière de une manzane. Euh, et il y avait aussi les musées d'Extrême-Orient. C'était vers la fin avec l'atomium. Mais je vois que vous avez déjà commencé à affiner l'oreille. Le, le, donc c'est bien. Bravo. L'Atomium, donc il y avait le Mannequin Peace, la Place Royale, le Palais des Charlequins, le Musée des Instruments de Musique, le Musée Magritte, les Musées d'Extrême-Orient et l'Atomium. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensuite Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire On va commencer à demander... Oui, il y avait Tintin aussi, Margot. Tu as raison, il y avait Tintin. Tintin ou Tintin c'est un, un, un comique qu'ils créaron créé en Belgique. Les, les aventures de Tintin. Alors quest que veux? Nous sommes en Bruxelles. On est à Bruxelles. Et on va faire une mise en situation. Nous allons faire une mise en situation. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Maintenant, vous êtes mon public. Et vous êtes à la gare de Bruxelles. Vous êtes ici, vous êtes à la gare de Bruxelles et vous voulez voir un musée, le Mané Campis et une église. Vous êtes des touristes, vous devez demander le chemin à un ou une bruxelloise. Vous devez demander le chemin à un bruxellois ou à une bruxelloise. Parce que vous êtes des touristes, vous arrivez à Belgique, en Belgique. Pour la journée, vous arrivez à Bruxelles pour la journée et vous voulez découvrir un musée et le Manneken Pis. Vous voulez voir où c'est. Esa es la même situation. Vous êtes están en la station de tren de Bruselas. Vinieron pour el día et quieren conocer el Manneken Pis, algún museo et une iglesia. Et lo que van a faire, es que le van a preguntar a Una persona de Bruselas, cómo llegar a algún lugar. ¿Qué quiero saber en, en primer lugar? Aquí hay un museo. Ici, si el museo es Magritte, es celui-là. Vous l'avez visto en la video. Y el otro museo es el museo de instrumentos de Música. También lo vieron en la video. El Mane Y si es la catedral de Bruxelles. Es una iglesia de Bruselas. Y esto es un, un lugar que se llama La Galería Royal. La Galería Royal es como un pasaje comercial en el que tú pasas por aquí para ir a algunas boutiques y comprar o también comer. Eh, sobre todo en, este, en esta Galería Royal de Bruselas hay muchas eh, tiendas de chocolates porque el chocolate belga es muy conocido, entonces ahí se concentran. Muchas tiendas de chocolat. Voilà. Maintenant, je veux savoir comment demandez-vous des instructions et quelles expressions utilisez-vous? Comment demandez-vous des instructions et quelles expressions utilisez-vous? Pour demander l'itinéraire ou la direction, comment vous faites pour demander des instructions et quelles expressions utilisez-vous? Quelles sont les étapes? Qu'elles sont ces étapes pour vous demander eh, une direction Quelles sont les étapes Quelles sont les expressions que vous allez utiliser Oui, super Oui, très bien. D'abord, c'est que c'est. Oui, pouvez-vous m'indiquer comment je peux arriver à ah, ⁇ Excusez-moi, monsieur, madame ⁇ Excellent, excellent. D'abord, c'est dire bonjour. Dire bonjour, ça comprenne euh, ⁇ Pardon, bonjour, excusez-moi euh, ⁇ Bonjour, bonjour, madame ⁇ Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, madame ⁇ Pardon, madame, messieurs. Ensuite, donc, il y a les mots que vous me dites après. Les expressions pour demander votre schéma. Donc, il y a « pouvez-vous m'indiquer les schémas ?»« Comment je peux aller à »« Est-ce que vous pouvez ?»« Où est la gare ?»« Où est euh, comment j'arrive Bra ?» Bravo, ça c'est super. Ça c'est les expressions. Ensuite, donc, il y a une troisième partie. C'est là où vous faites l'échange avec la personne. La personne va vous écouter... Vous, donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez écouter et noter les instructions du bruxellois ou de la personne qui vous donne des instructions. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand on vous donne les instructions, quand ya les dieron les instructions, qu'est-ce que l'autre que qu'il faut dire? Quel est le mot de la fin? Quelles sont les, qu les palabras du final? Quand ils les ont aidés, ils savent comment aller. Qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous devez dire à la personne à la fin Oui, super, Maria. Très bien, merci madame, merci monsieur. Merci, dire merci et au revoir. C'est très bien. Donc, toutes ces expressions que vous avez dites déjà, et comme vous l'avez faites, c'est des expressions de politesse. Utilisez toujours des expressions de politesse. Vous pouvez me dire comment je peux y aller, où se trouve quelque chose, s'il vous plaît. Ça, c'est les pas. Donc, bravo. bravo. Donc, vous savez maintenant, je, je suis très contente parce que vous avez, déjà, vous avez déjà en tête les structures. On va faire maintenant un exercice pour demander comment aller. Alors, si, pour aller au musée, Donc, vous, vous allez me donner des expressions pour aller au musée. Pour saluer, qu'est-ce que vous dites si vous voulez aller au musée D'abord, vous allez saluer. On va faire la mise en situation pour aller au musée. Qu'est-ce que vous dites d'abord Pour saluer, vous dites quoi quest ce que vous dites Pour saluer, qu'est-ce que vous que Bonjour, oui. Bonjour, c'est bien. Oui, saludar, mais comment tu vas saluer Esther Maléha l'a dit bonjour. Quelle autre expression pour saluer Saluer. Bonjour madame, bonjour messieurs. Oui, bonjour, excuse-moi, bonjour, excuse-moi. Bonjour, excuse-moi. Oui, comment ça va Je crois que pas beaucoup. Nous ne le disons pas beaucoup comment va la personne parce no que nous ne voulons pas savoir comment elle est, mais que tout, c'est comme, l'attention. Bonjour madame, bonjour monsieur. Excusez-moi madame, monsieur. Ou pardon madame, monsieur. Ça, c'est des expressions que vous pouvez utiliser. Bonjour, excusez-moi. Ou excusez-moi madame, excusez-moi monsieur. Pardon madame, pardon monsieur. Maintenant, comment vous allez demander votre chemin pour aller au musée? Quelles expressions vous allez utiliser pour aller au musée Je vois Valeria, tu as déjà donné. Euh, Clara, ça va. Euh, il faut faire des, des corrections sur la conjugation, mais c'est, je comprends ce que tu veux dire. Valeria, très bien. Excusez-moi, je cherche un musée. Pouvez-vous m'indiquer les chemins Quelles expressions Je vois déjà, j'ai déjà mis celle de Valéria. Est-ce euh, que c'est moi Je cherche un musée. Pouvez-vous pouvez m'indiquer le chemin Je cherche un musée près d'ici. Pouvez-vous m'indiquer le chemin Maléa, très bien. Comment j'ai pu aller au musée Magritte Pouvez-vous me dire où est le musée Magritte Très bien. Oui. Par exemple, « Où est le musée Magritte, s'il vous plaît ?» Ça, c'est une expression. « Pouvez-vous me dire où est le musée Magritte, s'il vous plaît ?»« Comment je peux aller au musée euh, au musée Magritte ou au musée des instruments de musique, s'il vous plaît ?»« euh, Je voudrais aller aussi, c'est possible. Pouve »« Pouvez-vous me dire où se trouvent les musées ?» Ça, c'est aussi des bonnes expressions. Euh, « Je vais allumer la lumière. » J'arrive. muy bien me parece muy bien están muy bien con expresiones las expresiones que me dijeron ahí en, la, en, el, en el chat están muy bien pouvez-vous me dire comment es ce que je puedo arriver au musée pouvez-vous me dire où se trouve el museo o dónde está el museo uh, où dónde está el museo por favor voilà ah ahora ahora si usted quiere ir a ver los maniquíes pour les, pour les salutations, c'est bon. Pour aller voir les pis comment vous allez demander votre chemin? Ahora si quieren ir a ver el dicen. Quelles expressions allez-vous utiliser? Pour, comment demandez-vous pour aller voir le pis? Si vous voulez aller voir le Manecampis, comment demandez-vous votre chemin? Comment vous demandez? Dites-moi. Je ne vois pas de réponse. Je ne no vois pas de réponses dans le chat. Je ne no vois pas de réponses dans le chat. Oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que le Manicampis est près d'ici Je cherche le Manicampis. Pouvez-vous m'indiquer le chemin, Esther Tu dois dire m'indiquer le chemin, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire où est le Manicampis Je veux aller au Manicampis. Comment est-ce que je peux aller là bon, C'est bien, c'est bien. Je cherche le mannequin pis. Pouvez-vous m'indiquer les chemins Ça, c'est une option. Je veux voir le mannequin pis, mais je suis perdue. Ça, c'est une option. Je veux voir le mannequin pis, mais je suis perdue. Quiero ver le mannequin pis, pero estoy perdido o perdida. Euh... Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Si, sí. eh, Clara, lo que yo les pongo acá en. Acá son ejemplos de lo que pueden usar, pero ustedes me están dando más opciones. Las opciones que ustedes me están dando en el chat también están muy bien. ¿Puedo medir? ¿O es el manicomis? ¿Je veux aller voir? Hugo, ¿puedes decir mejor? ¿Je veux aller voir? Quiero ver, quiero ir a ver el manicampis. Uh, ¿Cómo puedo llegar al manicampis? Estas son opciones que yo les doy, pero con las otras expresiones que ustedes ya tienen, pueden construir la frase. Pero yo aquí les pongo más ejemplos. Eh, Judith, oui, bonjour, excusez-moi, madame, pouvez-vous me dire cómo je peux aller au manicampis? Esta es una expresión que les doy como ejemplo: es como, je veux voir le manicampis, quiero ver al manicampis. Pero estoy perdido o perdida. Mais je suis perdu. Perdu sin e es masculino. Je suis perdue, Estoy perdido. Perdu avec e es estoy perdida. Puede vous m'aider s'il vous plaît? Estas son expresiones. Aquí ya hicimos las dos primeras partes, saludar y preguntar cómo ir a algún lugar. Ahora vamos a cambiar la situation. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avant, vous étiez les touristes. Maintenant, vous allez être les, euh, euh, les bruxellois. Alors, vamos allons changer la situation. Antes, vous étiez les touristes. Maintenant, vous êtes les habitants de Bruxelles. Vous habitez à Bruxelles. Et vous rencontrez un ou un touriste à la gare. Il ou elle cherche son chemin. Et de aider le ou la touriste à trouver son chemin. Ahora vamos a cambiar. C'est très difficile, Esther. C'est très difficile, tu ne comprends pas. No entiendes. Ahora, antes estábamos en preguntar una dirección. Ahora vamos a indicar una dirección. Antes ustedes eran quienes preguntaban la dirección. Ahora van a indicar la dirección. Moi, je vais être la touriste. Y vous allez être les bruxellois. Je vais être la touriste et vous allez être les Bruxellois. Alors, je vais être la touriste et vous allez être les personnes de Bruxelles. Alors, vous allez me aider à trouver le chemin. Si, partons de ici. Pour aller au musée, je les dis. Bonjour, excusez-moi, je cherche un musée près d'ici. Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Je suis la touriste. Vous devez alors répondre aux questions. Maintenant, vous allez répondre aux questions. Ahora son ustedes los que me van a responder a mí. Ustedes, ahora para hacerles como la tarea un poquito más fácil, me van a indicar cómo ir al Musée Magritte. Bonjour, vous pouvez aller voir le Musée Magritte. Bonjour, vous pouvez aller voir le Musée Magritte. Con esta, con esta um, dirección que les estoy dando, acá en la pantalla, ¿Cómo me indicarían ir al Museo Magritte? Ah, super José, te dis, j'ai le temps, si tu veux, je peux le prendre ok pero quiero que me digan más o menos cómo vamos a hacer la, la cuáles son las indicaciones que me tienen que dar ¿Qué indicaciones? ¿Qué, ¿Cómo comment vous allez indiquer l'itinéraire Acuérdense de las palabras uh, vous prenez la rue vous tournez à droite vous tournez à gauche vous continuez tout droit ¿Cómo vous allez dire si hay que tomar esta que se llama, Rue Cancer on que la première indication. Quelle est la première euh, étape que je dois faire pour arriver au Musée Magritte? Je vois qu'Esther me dit, vous prenez Alejandra, vous prenez, vous prenez quoi? D'abord, d'abord il faut faire quoi? D'abord, vous prenez la première. Uy, oui, vos prenez la primera a la Aquí es un poquito tricky porque tiene que ver cómo, cómo es el puntero. Este puntico puede estar mirando hacia allá, o sea que esa es la izquierda y esa es la derecha. Mais c'est bien, bien por Valeria, sauf que, bueno, la mis, vos prenez la rue Canterstein en dirección nord-est. Y si Jemí, vos prenez la rue Canterstein en direction euh, nord-est. Mais tu as raison, André, parce qu'il y a un, un chemin plus facile. <rire> vous prenez la rue. Oui. Es vrai que se peut aller uno aquí, vous prenez tout droit. C'est se puede dire, vous prenez tout de suite, tout droit. Pero aquí, yo les, mostra, les muestro otro camino. Si... Sí. Oui, c'est bien. Vous me proposez des bons chemins. Prendre la rue Canterstein, tout droit jusqu'à l'intersection de la rue Ravenstein. Ça, c'est une bonne indication. Ça, c'est une bonne indication procès. Ici, je vous propose une autre euh, manière. Donc ici, j'ai dit, vous prenez la rue Canterstein en direction nord-est. Parce que ça, c'est le nord-est. Direction nord-est. Et puis, vous tournez à droite rue Ravenstein. J'ai dit, vous tournez à droite rue Ravenstein. elle <rire> est loin, Clara. Vous pouvez aller à pied, mais c'est un kilomètre. Oui, ça, il faut prendre le métro si tu dis ça, c'est vrai. Clara dit que si, que je pourrais aller à pied, Pero, pero que sea un kilómetro, o sea que va a ser lejos. Pilar propone, vous prenez tout droit, tout droit. Entonces hay Pilar, como dices tout droit, uh, no puedes poner la E, sin la E, tout droit. Vous prenez tout droit, porque si no es a droite. Vous prenez, vous, vous prenez tout droit, uh, après a droite. Après à droite, ok. Depuis, vous tournez à gauche. Oui, ça c'est bien. Euh, Pilar. prenez la direction sud-ouest. Oui, ça c'est une bonne option aussi, Hugo. J'ai dit ici, euh, vous continuez sur la même route. Vous, vu que ici on tourne, mais on continue, on continue, on continue. Vous pouvez dire, vous continuez tout droit. Vous continuez tout droit vous tournez, à, vous continuez sur la même rue. Et je dis à au but de la rue, au final de la calle, au but de la rue, vous vous trouverez le musée Magritte sur votre gauche. Ça c'est mes indications. Donc. Oui, oui, ça c'est bien aussi, Margot. En direction nord-est et tournez à droite. Euh, oui. En direction sud-est. Oui, c'est bien. Ça, c'est une bonne indication aussi si on va utiliser les points cardinaux. Si utilisamos puntos cardinales, está bien. Vous prenez la rue Canterstein en direction nord-est. Ensuite, vous tournez à droite, rue Ravenstein, en direction sud-est. Sud-est, oui. Ça, c'est super. Esta es mi proposición. Pero las proposiciones que ustedes están dando es como para una dirección hay miles de posibilidades. Lo mismo están haciendo ustedes ahí. Vous prenez la rue principale, après vous continuez sur la première rue, et vous tournez à droite, après vous continuez. Ici est le musée. Et si tu dis, vous prenez la rue principale, après vous continuez sur la première rue, euh... Oui, là ici, il faut dire un peu, euh, vous tournez à, à gauche, par exemple, et après vous tournez à droite. Rosalize, prendre à droite et continuer vers le sud dans la Mienbrue. Au but de la rue, vous tous les trouvera. <rire> oui, ça aussi. mais non. Están muy bien ahí con, mmm, como con expresiones, la, me parece muy bien. Lo difícil con las, con las, con las eh, direcciones es saber, decir, cuándo es a la derecha y cuándo es a la izquierda, porque cuando estamos acá, como estamos como en dos dimensiones, a veces ustedes, su, su izquierda es un lado y su derecha es una otra, pero estando como en el punto, ustedes miran, derecha, izquierda. A droite, a gauche. Viviana, si no entiendes, te recomiendo que vayas a la clase de... Eh, te voy a decir qué clase fue. Clase del 2 de septiembre. Ahí vimos en detalle las expresiones para dar eh, para la dirección. Vous prenez, vous tournez, vous continuez, au bout de la rue a droite, a gauche, todas estas expresiones las vimos ese día. Entonces, te recomiendo mucho que vayas a esa clase del 2 de septiembre para que veas la teoría y que luego vuelvas a ver acá para que hagas la práctica. Porque como me dices que eres nueva, por eso tal vez es difícil. Ok. Eh, ahora, je veux une deuxième. Pour aller voir le mannequin pis. Maintenant, je veux aller voir le mannequin pis parce que je suis la touriste. Pardon, madame, pardon, monsieur. Je veux voir le mannequin pis, mais je suis perdue. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît euh, Attention. vais... Euh, je... voy a decir a Jenny que ponga el blog para que lo puedan ver el blog de la clase en el blog de la clase de Guatel uh, Clinic puedes ver eh, cómo se ingresa al blog eh, la chica de Colombia no te, va, te va a dar va a poner el link je suis toujours à la gare Google. Je suis toujours à la gare. Regardez les chemins. Dites-moi, je suis toujours à la gare. Donnez-moi les instructions pour aller voir le Manicampis. Si on suit ce euh, chemin ou le chemin que vous voulez, si vous voulez faire un autre chemin, c'est comme vous voulez. Ici, je vous propose un chemin. Comment je peux aller voir le Manicampis quelles sont les instructions que vous pouvez me donner <rire> Ok, merci, José. Merci de m'aider. Est-ce que vous pouvez me donner la les indications alors Bonjour, pour aller voir le mannequin, please. Comment vous allez me dire les, les directions, s'il vous plaît Comment aller voir le, le Manicampis si je suis à la gare et je suis ce chemin Je lui donne une piste d'abord. Vous prenez la rue Cantersten. Ici, j'ai mis en direction sud-est. Sud-ouest, oui. Vous prenez la rue Can Canterstein en direction sud-ouest. Oui, c'est bien aussi Hugo. Vous allez tout droit, tout droit, c'est tout droit, pas avec droite. Tout droit en direction sud-ouest sur la rue Quintussten. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ici Qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre pour y arriver Quelles sont les autres instructions que me tiennent donner c'est la première partie. Comment est-ce que je peux arriver ici Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite Avec les boulevards de l'empereur, qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse Je suis rue cantersten Vous continuez tout droit et ensuite qu'est-ce qu'il faut faire je continue tout droit, oui. Mais si je continue tout droit, euh, bon, je peux passer par ici. Ici, il y a un cambio de nombre. C'est es un peu raro en France, en, en Europe. Là, nous un nombre de calle et il y a un changement de nombre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit puis vous tournez à droite, boulevard de l'Empereur. Que je viens ici, je tourne à droite, Vous voir de l'Empereur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire rue de l'Escalier Qu'est-ce qu'il faut que je fasse rue de l'Escalier Qu'est-ce que je fasse rue de l'Escalier Je suis par ici. Qu'est-ce que je dois faire ici Ça, c'est rue de l'escalier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse rue de l'escalier? Que tengo que hacer en rue de l'escalier? Oui, oh, c'est super ça. Prenez les boulevard de l'Empereur. Oui, ça c'est bien aussi. Quand vous arrivez à la place de la Libertine, Prenez la rue Les boulevards de l'Empereur. Ça, c'est bien. Vous devez prendre la rue Canterstein tout droit vers le sud-ouest. La rue se divise en deux. Tournez à droite sur les boulevards de l'Empereur. Ça, c'est bien aussi. Après, prendre à gauche. Tournez à gauche. Oui, je les vois plutôt à droite parce que je suis ici. Si, si. Je vais lever un peu comme Alguns le ven à la izquierda. Si venimos ainsi, si, sí, es la izquierda. Pero si yo vengo ainsi, esta es la derecha. Vous continuez sur la même route. Ici, je dis la même route parce que je tourne à droite. Je continue sur la même route. Et je dis tourner à droite. Pero ça es dépend de comment le veu. Si yo vengo ainsi, yo vengo en esta direction, ici, je vais girer à la derecha. Si je viniera de cette manière, je vais à girer à la gauche. Ok, et, à la et tourner à droite. Donc je vois ici, vous prenez la rue Campestein Campestein tout droit en direction sud-ouest jusqu'au boulevard et tourner au nord-ouest, tourner à la troisième à droite. Tournez à droite lorsque vous arrivez à la rue de l'escalier. Marchez de pattes des maisons et vous le trouverez. Marchez de pattes des maisons et vous le trouverez. Autre manière de dire « aca » est comme au but de la rue, au final de la calle, parce que vous voyez qu'aca la calle. Tournez rue de l'escalier cosa. Tournez à droite rue de l'escalier y aquí es el final de la calle. Entonces pueden decir au bout de la rue, au bout de la rue, vous tournez à gauche. Et vous êtes arrivé. Ouais, c'est bon, vous continuez à droite et vous arrivez là. Vous êtes arrivé. Recuerden, aquí es como si yo vengo en esta dirección, esta es mi izquierda. Esta es mi derecha à gauche. Vous tournez à gauche. Et vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé sans E final si es hombre, et arrivé con E si es mujer. Hay que practicar bastante los ejercicios. Entonces, acuérdense que en la clase del 2 de septiembre, yo les dejé muchos ejercicios para practicar las direcciones. Hay que seguir practicando las direcciones. Ça se... Vous êtes déjà bien, vous commencez à avoir du vocabulaire, mais il faut continuer à pratiquer. Ça, c'est très important. Alors, là, vamos a ver... Où... Euh... Si, ici. Vamos a ver où est les rendez-vous. Maintenant, vous devez visiter certains commerces avec votre père. Où allez-vous vous voir Vous devez visiter certains commerces avec votre père. Où allez-vous vous voir? Qu'est-ce aquí. Vous allez associer la photo à la phrase. Quelle photo combien pour chaque euh, phrase? Donc, où allez-vous vous voir? Ici, à la pharmacie, chez les coiffeurs, dans les magasins des chaussures, chez les marchands des fruits et des légumes. Quelle photo? Correspond à chaque euh, commerçant? Quelle photo correspond à chaque commerçant? Quelle photo correspond à chaque commerçant? Quelle photo correspond à la pharmacie? Quelle photo correspond à la pharmacie? 4. À la pharmacie. Chez les coiffeurs. Comment c'est chez les coiffeurs Où c'est les chez les coiffeurs Chez les coiffeurs. Un oh, très bien. Dans les magasins des chaussures. Si on va se retrouver dans les magasins des chaussures, c'est lesquels C'est laquelle Quel numéro pour les magasins des chaussures Quel numéro pour les magasins des chaussures Trois, oui. Et le dernier Chez les marchands des fruits et des légumes La dernière, c'est laquelle Marchands des fruits et des légumes. Chez les marchands des fruits et des légumes, c'est laquelle Il ne reste qu'une seule. Ouais. Donc, c'est la deux. J'ai vu une question de Daniela. Daniela, et para pour decir al final de la calle se dit así. Au bout de la rue. Au bout de la rue. Au bout de la rue, así se dit au final de la calle. Au bout de la rue. Au bout de la rue. Au bout de la rue, c'est así al final de la calle. Et Ahora que quiero una pregunta, ¿tienen, por ahora tienen preguntas y respuestas? O, eh, porque ya nos queda poco tiempo, quiero saber si hay preguntas. Además de la pregunta que Daniela hizo, ¿es que hay dos ¿Hay más preguntas? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il n'y a pas des questions Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il n'y a pas des questions Est-ce que vous avez des questions Hugo, tu es clair. Tu es clair comme l'eau. Tout est clair. Ok. Est-ce qu'il y a des questions Hay preguntas No hay preguntas No veo preguntas. Asumo, entonces, que, como Hugo dicho, todo es claro. Todo es claro. Vamos a, tenemos tiempo, entonces, para hacer un último ejercicio antes de que se acabe la clase. Je n'arrive pas a penser a quoi que ce soit. Ok, bah tu n'as pas de question. Se peut En c'est toujours écrit okay. C ou se peut écrire E. Clara, C, attends, je vais te montrer. C, tu le vas utiliser pour présenter à quelqu'un. Par exemple, c'est mon père. C'est mon père, si tu veux présenter à quelqu'un. C'est mon père o C'est Madrid. Si vas a estar presentando, utilizas C. Pero si no, ya es por supuesto decir puedes le Il, est, uh, il, est, il est adorable. Ahí no tienes que utilizar C adorable. Lo que pasa es que C, este C, reemplaza el pronombre. Eso es lo que hace C. Es reemplazar ese pronombre. C'est mon père. En vez de decir, il est mon père, tú dices, c'est mon père. Ahí estás reemplazando el pronombre. O sea que no siempre lo vas a escribir, pues hay una manera de reemplazarlo. y es, Si no quieres escribir C, vas a escribir el pronombre. Voilà. ¿Es que vous avez d'autres questions ¿Hay más preguntas o no hay más preguntas? Uh, sí. Algo que les quería decir es que um, para los ejercicios vayan al, al curso porque ahí van a tener muchos, muchos ejercicios. Um, para terminar. Un dernier exercice avec... Uh, ¿Cómo se dice en diagonal A? ¿Cómo se dice en diagonal A? O Esa está muy duro, Claudia. En diagonal A, ¿cómo se dice? Uh. En diagonal A. Lo que quiere decir como, no, la diagonal Carrefour... Un carrefour est un semaforo. Carrefour est un semaforo. Carrefour est... Carrefour... Uh... Le carrefour est un... Es un lugar donde se, se cruzan muchas calles. Eso es un caballero. Y en diagonal A lo tienes que decir en diagonal A. Yo creo que puedes decir como en diagonal, en diagonal. Es como diagonal A, diagonal A. Creo que puedes decir así, diagonal A. ¿Qué d'autres otra cuestión? Eh, Glorieta, Glorieta dices, sí, un Carrefour es un cruce, o sea, eso es un cruce. Diagonal A y eh, glorieta se dice rond-point. es una glorieta. Así se dice rond Un rond-point es una glorieta. En Francia utilizan mucho los rond En Francia, hay y a beaucoup de Quiroga. Ves, aquí en la pantalla de Colombia nos une, hay un, un link que se llama curso de francés-cnu.blogspot.com. Ahí es donde están los ejercicios. Cada clase dejamos ejercicios del tema. O sea que puedes ir a las otras clases y ver los ejercicios. Je vois que c'est bientôt l'heure. Donc, vous avez eu pas mal de questions par rapport au au vocabulaire de, de la route et de l'indication. Euh, déjà sur les, ces cours-là, donc c'était les cours du 2 septembre, sur l'article sur du blog, je vous avais laissé un article où vous pouvez trouver plus de vocabulaire. En le cours du 2 septembre, en le blog, je vous avais un article où il y a beaucoup plus de mots de vocabulaire, parce que nous pouvons voir tout en classe, je vais vous expliquer comment les palabras sont, mais comment. Donc, je vois maintenant que c'est euh, 8h30. Donc, on arrive à la fin de notre cours. Aujourd'hui, c'était un cours de révision. On n'a on a pas appris d'autres choses, mais on s'est bien amusé parce qu'on a vu euh, tout ce qu'on a vu ensemble. Donc, je vous dis merci beaucoup pour ces cours et de votre participation. Euh, on se retrouve mardi prochain avec David et euh, bah, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en France. Vous voyez, il est déjà nuit et une bonne après-midi pour le, les gens en, en Colombie. Au revoir